Amis bonsaïka, bonjour Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mes ormes. J'en ai pas mal parce que c'est une essence que je cultive depuis longtemps et je peux même dire que c'est celui avec lequel j'ai commencé à faire bonnes bonsaï. Je n'ai pratiquement que des ormes à feuilles de charme, une carpilifolia. C'est une variété que j'apprécie beaucoup, beaucoup plus intéressante que l'homme champette, parce qu'il a un feuillage beaucoup plus résistant, plus joli, un petit peu plus pointu, un peu moins rond, et surtout qu'il ne tombe jamais malade. Il a un beau développement, il va vite, et puis en plus, bon, c'était celui qu'on trouvait le plus autour de chez moi, dans ma région, c'était la variété qu'on trouvait essentiellement un peu partout. Et donc celui-ci, il a bientôt 40 ans, c'est un de mes premiers bonsaïs, il est dans un pot de John Pitt, j'avais amené l'arbre à Saulieu et j'avais montré à John Pitt et je voulais avoir une texture sur le pot qui me rappelle un petit peu la belle écorce et le rocher qui est là. Et c'est Laurent Bresse, comme je le connaissais bien et que c'était un ami, qui me l'avait récupéré à la Nolander Trophy quelques temps après. Il a vraiment besoin d'une petite taille. Hein. Il pousse vraiment bien. La forêt aussi a très bien poussé. Là, je viens juste de finir de tailler celui qui est derrière. Hein, je lui ai bien fait le ménage. Il a besoin d'un bon repotage bon celui-là parce que ça fait déjà un moment qu'il est dans ce pot et là, il commence un peu à fatiguer. Il aurait peut-être même besoin d'un stage en pleine terre. Il en a besoin régulièrement. Ça permet de le reconstruire puisque ça, c'est un arbre qui, euh, il y a une bonne dizaine d'années, peut-être même un peu plus, un chien euh, a sauté dessus. Normalement, toutes les branches étaient équilibrées. Tout le côté ici, là, était cassé. Hein, on voit en bas, là, il y a une grosse branche qui avait été cassée. Ça a été entièrement fracturé. Depuis, j'essaye de reconstruire euh, ce côté-là. Je pense que la meilleure façon de faire, ce serait de le remettre en pleine terre et puis de laisser tirer quelques tirs sèvres. Ici, je ne suis pas chez moi, donc un peu compliqué à mettre en pleine terre, parce que quand on met un arbre en pleine terre, c'est pour deux ans. On peut le mettre pour un an, mais bon, c'est bien de le laisser deux ans, voire trois ans. Euh, L'orme, une fois qu'il est en pleine terre, il fonce. Hein. Il faut être toujours dessus, contrôlé. Deux ans, c'est bien. J'ai cette forêt que je reconstruis aussi cette année. J'ai redressé un petit peu tous les arbres parce qu'elle avait tendance à bomber un petit peu. Donc, je l'ai rempoté il n'y a pas longtemps. C'est pour ça qu'il est resté sur la table. Donc, pareil, il va falloir que je m'en occupe, que je la retaille un petit peu, je reviens en arrière. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors, celui-ci, c'est un arbre très, très prometteur. Donc comme vous le voyez hein, à l'intérieur, hein, regardez, je vais essayer de vous dégager un petit peu tout ça à l'intérieur. Regardez ses creux, ses lèvres magnifiques qu'il a. Alors lui, il est resté pas mal de temps en pleine terre parce que quand je l'ai récupéré, en fin de compte, je récupéré que la souche, uniquement la souche. Et donc ici, il n'y avait rien. Tout ça, c'est venu après. Alors, en fin de compte, j'ai construit cette partie, cette tête-là, je l'ai construit par la suite, en pleine terre. Donc j'ai d'abord laissé tirer une branche qui a été sectionnée ici une première fois donc je l'ai laissé pas mal de temps un second qui a été coupé, je laisse tirer le bas pour faire grossir un peu toutes ces branches là. pour éventuellement poser quelques ligatures pour diriger un petit peu les branches et avoir des branches un petit peu plus larges mais bon l'intérêt de cet arbre reste quand même toute la partie centrale ici donc le point focal il faut le mettre là je pense qu'il vaut mieux construire un arbre assez trapu et puis faire vraiment diriger le regard vers ces parties là qui sont magnifiques bon, pour l'instant je ne vais pas y toucher là je veux que ça grossisse, hein. j'ai besoin d'avoir la section sur les branches. Hein, là. Je vais certainement euh, tailler un petit peu dans la tête. Déjà, beaucoup ébourgeonné les bases des branches, parce qu'il avait tendance à énormément partir à la base. On va voir pour le reste. Là, en bas, je vais laisser encore tirer. C'est le principe, hein, c'est-à-dire que si on veut vraiment que les branches prennent du diamètre en croissance, on laisse partir comme ça. Hein. Il ne faut, faut pas tailler, il faut laisser partir. Et comme ça, nos branches prennent du diamètre. Par contre, en haut, à la grosseur des branches me convient très bien. Donc là, je vais tailler toute la partie du haut, mais je ne vais pas toucher le bas. Euh, je vais juste peut-être faire euh, un peu de ménage dans, à des branches qui sont très mal placées, comme je vois par exemple ici, vous voyez, à une intersection, provoquer une déformation. Donc celle-ci, là, hop l'enlève juste en tirant comme ça. Il faut essayer de trouver un dessin correct aux branches. Et on laisse tirer par contre les parties longues. Là pareil, on vérifie qu'il n'y ait pas trop de branches au même endroits, Juste pour éviter d'avoir des déformations dans le dessin de nos branches. On peut en laisser pas mal. Ce qu'il faut c'est qu'il y ait de la conicité dans les branches tout comme dans le tronc. C'est-à-dire que quand on construit un arbre, il nous faut de la conicité au niveau du tronc, mais il nous faut aussi de la conicité dans les branches. Pour obtenir cette conicité, il faut laisser partir les branches bien comme il faut et en laisser partout, à tous les niveaux. Je vais m'occuper de celui-ci, avec vous. Je vais faire une petite taille, rapide. C'est assez simple à tailler, hein, l'orme. L'orme, il fait toujours... Je vais vous montrer, essayez de vous montrer sur cette branche-là. Voilà. Il fait toujours une pousse très longue et vigoureuse en bout. Et à la base, il a toujours une ou deux ou trois petites branches très courtes. J'enlève la pousse de l'année. Oh, je vous montre sur une partie plus vigoureuse. Vous voyez. Donc, vous voyez, là, il y a une petite branche très courte à la base et une branche au-dessus, très vigoureuse. Donc, on revient en arrière sur la branche courte. Voilà. Et on fait pareil partout. Alors, il y a des fois, on n'a pas de petite branche courte, mais c'est assez rare. Hein. En général, il y a toujours une petite branche plus courte à la base. Donc, hop. Et des fois, même, on revient plus en arrière. On fait une compte il faut toujours revenir en arrière parce que sinon, votre arbre, boum, boum, boum, boum, il n'arrêterait pas de grossir je veux qu'il reste dans des proportions tout à fait raisonnables. Hein. Donc on revient en arrière. Et des fois, bon, bah, quand la branche courte n'est pas si courte que ça, on la taille à un œil ou deux. Et quand il n'y a pas de branche courte, on taille au premier, premier, deuxième œil. On choisit la direction dans laquelle on veut que parte l'œil. C'est-à-dire que voilà, euh, sur l'orme, on est sur des feuilles alternées. Hein, une, deux, une, deux, une, deux. Donc on est sur alterné. Moi je veux par exemple ici, ben, cette branche-là, je veux qu'elle parte par là. Donc je vais tailler sur un œil ici, avec cette petite feuille et hop ça partira par là voilà l'orme est vraiment l'arbre du débutant c'est vraiment un arbre intéressant parce qu'il est facile il pardonne beaucoup d'erreurs c'est vraiment une essence qui se nanifie bien vraiment une belle essence intéressant. Alors moi je vous le conseille, le Carpinifolia, alors peut-être qu'on n'en trouve peut-être pas partout, je sais qu'en Auvergne, chez nous il y en a beaucoup, euh, par exemple celui-ci et cela, ils viennent du même endroit, ils viennent des bords de l'Allier, de la rivière Allier, c'est les rejets des, des gros ormes qui sont morts dus à la graphiose. parce que nos ormes en France disparaissent, ils meurent tous et qu'ils atteignent à peu près 15 à 20 cm de diamètre, il y a un squelette qui vient s'installer, qui ponce ses œufs et qui transmet une maladie, un champignon, qui va se mettre dans le collet de l'arbre, et qui va couper la circulation de la sève, et donc l'arbre entier meurt, mais par contre, il a la faculté de redémarrer partout. Sur son système racinaire, c'est pour ça qu'on voit les ormes qui redémarrent de tout autour, il y a plein de petits qui démarrent et ça, c'est ça exactement l'exemple même euh, des, des arbres qui redémarrent sur les racines. C'est pour ça que souvent, euh, quand on lève du père, ben, il y a deux tuyaux de chaque côté et puis un arbre au milieu. Vous voyez là, un tuyau là, un tuyau là, hop. et donc euh, souvent le racinaire, il est assez difficile à construire au début. Vous voyez, on le voit bien là-haut hein, sur celui-ci. Lui, je vais sûrement lui faire un marcotage. On voit là, il y avait la racine ici et la racine ici. Donc voilà, il était sur un tuyau, en fin de compte, toc, et l'arbre poussé dessus. Et ça, on en trouve beaucoup dans la nature. Des arbres comme ça qui ont poussé partout autour, des gros qui sont morts. Et une fois en bonsaï, on n'a plus de problème. Alors celui-ci, il est fait à partir d'un tronc totalement nu. Donc là, moi je n'avais récupéré que le tronc coupé à la tronçonneuse, à ce niveau-là, en biais. Il n'y avait rien au cirque là, coupé, il n'y avait pas une branche. Et donc j'ai récupéré que le tronc et puis voilà, l'arbre est construit avec le temps. Hein. C'est un arbre que j'ai récupéré dans les années 90 qui commence aujourd'hui à être pas mal. Malheureusement, il pourrait être beaucoup plus beau aujourd'hui si ce chien n'avait pas esquinté toute cette partie-là. Et puis comme je l'ai rempoté, je vais certainement le retourner un tout petit peu. Il sera certainement sur cette face-là, comme ça. Donc là, vous voyez, hein, j'ai fait presque une défoliation cette année. Comme sur tous mes arbres, beaucoup de chenilles ont attaqué. Eux aussi, hein, il y a beaucoup de petites chenilles vertes qui les avaient attaquées. Donc j'ai enlevé toutes les feuilles, euh, encore là, hop, toutes les feuilles qui avaient été dévorées par les chenilles. <rire> même sur la forêt, là, il y en a beaucoup. Allez, on va continuer notre petit tourme là. Ah, en plus, c'est des arbres qui prennent très très bien, hein. même avec peu de racinaires prélevés dans la nature. C'est des arbres qui ont bonne reprise. Autant ceux-là, ils ont été beaucoup attaqués par les chenilles. Celui-là, presque pas. C'est assez curieux quelques années là au niveau de la pousse il est vraiment très généreux c'est vrai que je le nourris mieux qu'à une époque pendant longtemps dans mes débuts c'est un arbre qui poussait pas puisque dans le début on avait peu de ressources c'est un arbre que j'ai moi que j'ai commencé en dans les années 80 le seul ouvrage qu'on avait nous parlait de mélange de terre et de sable et de terreau on a commencé avec ça au début Donc l'acadama la pierre ponce tous ces matériaux là j'ai découvert que dans le début des années 2000 ça a changé tout au niveau de la culture Maintenant, moi, j'utilise plus que des matériaux drainants, hein, type akadama, carponce, ponce, chabasi, je pas encore essayé. C'est vrai que c'est assez difficile à remplacer l'akadama. Il aura besoin d'être rapoté, hein, je vois qu'il commence à être compact. Donc là, hein, c'est de l'akadama hein, qui est dedans. Hein. Quant au moment où on va le tailler, hein, on le met presque à poil. Hein. Faut il faut qu'il nous refasse une petite pousse courte, avec des petites feuilles. Bon, lui, je fais confiance, il va pas faire une petite pousse courte. Normalement, en général, je suis obligé de le tailler deux fois dans l'année. Hein. C'est un arbre qui est généreux. Hein vraiment très généreux. Alors cet arbre-là, je l'ai fait à partir d'une racine que j'ai récupéré dans un talus au bord de la route. Je tirais, c'est une grande racine que j'ai enroulée autour de cette roche volcanique. C'est une pouzzolane. Donc avec toutes les erreurs du débutant, je ne l'ai pas suffisamment bien inséré sur la roche, complètement appliqué, je ne l'ai pas enterré. Donc du coup, ben, il y a des espaces à plusieurs endroits. Hein. Ben, là, j'en ai plus. Normalement, je mets du keto avec un peu de mousse pour combler les espaces. Ça fait tout de suite très joli. C'est comme ça que je le prépare quand je l'expose. Hein, je mets de la mousse verte là, partout, en laissant bien apparaître les racines. C'est sympa. Ça c'est un arbre, hein. même en hiver, comme vous pouvez le voir sur cette photo, il est magnifique, il a une grande finesse, presque 40 ans hein, ça commence à faire. Alors je pourrais essayer de faire en sorte qu'il pousse moins, hein, mettre moins d'engrais, hein. je trouve que c'est sympa parce que quand il... le fait qu'il pousse bien comme ça, il garde de la vigueur, ça casse quand même pas sa structure, il reste quand même très beau, ça permet de faire grossir bien les branches, ça permet d'obtenir cette belle écorce là, c'est parce qu'il pousse qu'il craque comme ça, regardez cette écorce magnifique qu'il a quoi. C'est vraiment un travail plaisant à faire. Alors ça, ça fait partie du Moshikomi. Là on est sur un arbre qui est très avancé, donc euh, j'ai pas beaucoup d'arbres et Moshikomi, mais ça c'en est un. Hein. Alors le Moshikomi, en fin de compte, c'est ce travail que l'on va faire au quotidien sur des arbres qui commencent déjà à avoir une belle maturité. C'est ce travail qui va leur apporter la patine dont on a besoin. C'est moment une taille d'entretien, mais par la suite, au fur et à mesure, quand on a pris cette taille d'entretien, il va falloir revenir régulièrement, faire des petites retouches, vérifier qu'il n'y ait pas trop de bourgeons qui partent à de mauvais endroits. voilà, il y a beaucoup de petites choses comme ça qui font partie du moshikomi, ces petites interventions que l'on exerce au quotidien sur l'arbre pour obtenir des arbres de qualité. Pas loin d'avoir terminé là, petite retouche encore, il y a toujours des petites choses à revoir je crois qu'en est pas mal, alors là, celui-ci, prochaine étape rempotage l'an prochain aussi, je vais le mettre comme ça dans le pot, avec une légère fuite vers l'arrière, parce qu'il revient ici, assez joli, et surtout, ça nous met en valeur toute cette partie-là de l'arbre, qui vraiment est magnifique, ça nous fait une première branche ici, qui est bien placée, ça nous permet de bien distinguer tout ce, tout ce serpent qui est sur le tronc, donc là, il va falloir que je remplisse tout ça, là, que je comble tous ces espaces vides, avec du keto et de la mousse, ça commence à de joli joli, hein. Ah, elle fait partie de mes favoris, hein, celui-ci, avant que je m'en sépare, je serais mort. <rire> c'est un art fétiche, les sentiments qu'on a pour un art comme ça font qu'on ne peut pas s'en séparer. Quoi. Voilà, cette taille un peu sévère comme ça, ça permet d'enlever toutes les petites feuilles malades, les petites feuilles abîmées, il va rebourgeonner derrière et ça va surtout lui permettre de garder cette structure très très fine qu'il a. Ce qu'on veut c'est vraiment aller dans le détail, donc il va rester tout en finesse, bien renier les petits moignons hein, proprement, il faut que tout soit propre voilà, lui est fait. Je vais m'attaquer maintenant à la forêt. Je vais vous l'épargner. Je vais vous reprends juste après pour vous montrer un peu le travail que j'ai fait. Donc là, on va revenir en arrière, on va retailler tout ça. Et le feuillage qui va repousser derrière sera tout beau, tout neuf et non crignoté. Bon, moi, je vais me mettre à travailler la forêt. Je reprends la vidéo. J'ai terminé de tailler ma forêt. Hein, j'ai fait pas mal de ménage dedans, hein, donc j'ai nettoyé pas mal. J'ai enlevé un peu toutes ces feuilles qui étaient dévorées par les chenilles. Maintenant, on va attendre que tout cela rebourgeonne. Aussi, j'ai fini mon gros pépère. Alors, comme je vous le disais au début de la vidéo, j'ai donc travaillé et taillé toutes les parties du haut. Euh, au fur et à mesure, je descends dans l'arbre. J'ai laissé des tire plus ou moins longs. J'ai posé quelques ligatures pour repositionner les démarrages de mes branches primaires. Ça sera probablement le seul ligaturage que je vais faire, je vais surtout surveiller que cela ne marque pas. Et maintenant, on va laisser faire les choses. Comme je vous le disais, j'ai laissé toutes les branches dans leur longueur. J'ai nettoyé un petit peu dans leur base pour euh, améliorer le dessin de la branche. Et maintenant, on les laisse pour obtenir du diamètre sur les branches. Voilà une étape, donc on commence, on fait du tronc, on fait les primaires et on construit les secondaires et les tertiaires en tout dernier. Sur cette partie-là, je vais commencer à travailler tout le secondaire et là, je continue sur primaire. Donc on peut procéder ainsi pour construire notre arbre. Ainsi, comme ça, ici, je vais commencer à travailler tout en finesse pendant que je construis mes bases qui viendront par la suite travailler en finesse. Sur mon petit orme, sur Roche, il va faire une réponse assez rapide et bourgeonner beaucoup. Il va falloir comme toujours bien vérifier à ce que les bourgeons ne débarquent pas dans les endroits congrus, hein, euh, la base des branches, euh, les intersections, euh, faire en sorte que le, la répartition des bourgeons soit toujours correcte. Donc ça c'est toujours une chose, et je vous le rappellerai toujours, qu'il faut surveiller au fur et à mesure du développement. A chaque fois que vous venez regarder vos arbres, vous vérifiez, il y a un petit bourgeon, toc-toc, on enlève avec le doigt et hop C'est les petites choses que l'on fait quotidiennement qui font partie du Michukomi et que l'on pratique sur des arbres aboutis comme celui-ci. Voilà, nous avons fait le tour en fin de compte de tous mes ormes. On a fait une taille ensemble de celui-ci. J'ai fait la taille sans vous de celui-ci, de celui-ci de celui qui est derrière moi. Je crois que c'était pas la peine que je passe des heures avec vous à tailler ces arbres. Ce que j'espère, c'est que vous ayez compris le principe, et surtout que vous ayez compris que c'est vraiment une essence magique pour tous les débutants, qui pardonnent beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs. Il est très résistant. Il pardonne les oublis d'arrosage. Il redémarre. Il perd ses feuilles. Il le montre tout de suite. Il fait quelques feuilles jaunes. Et hop, euh, dès qu'on réarrose, il repart. Il rebourgeonne derrière. C'est vraiment un arbre intéressant à travailler. On en a encore plein aux campagnes des petits de cette taille-là, euh, même des vieilles souches un peu creuses comme cela ou comme celui-là derrière. Voilà, après, si vous faites ça en pleine terre, en 10, 15 ans, on va dire 15 ans, vous avez le même résultat. Si vous adoptez les bonnes techniques, les, bonnes, les bons principes, il faut faire la pleine terre, du pot, la pleine terre, du pot, il faut faire des stages comme ça de 2, 3 ans, 3 ans en pleine terre, 3 ans en pot, 3 ans en pleine terre, 3 ans en pot. Si vous faites ce rythme-là, vous allez arriver à construire vos arbres relativement très rapidement. Faut-il avoir un jardin pour le faire sur ces quelques mots, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui apparaîtra juste derrière si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos. Je suppose que si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, probablement que vous faites partie de mes fans. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, franchement vos commentaires me font chaud au cœur, j'ai eu de très beaux commentaires ces derniers temps. C'est enthousiasmant, donc continuez. Et si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à les liker et aussi, vous pouvez voir qu'en dessous les vidéos a apparu un nouveau petit sigle qui est les super fans. Si vous voulez vraiment m'aider à continuer et à travailler pour vous faire des vidéos de qualité et continuer à vous faire de la vidéo aussi longtemps que je pourrais, vous avez juste à cliquer et faire éventuellement un petit don de ce que vous voulez. Je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine vidéo.